Good morning! Allez, Iden, les suisses, j'ai vu le prochaine de BEN étude de BEN FORTUNAM de la fin de la de אם שלבוד עזר הנדר מותר, ו εимсяתם אסור, ארה עליי כחרם, אם כחרם של שמיים, אסור. אם כחרם של כהנים, מותר. ואם סתם אסור, ארה עליי כמעשר, אם כמעשר עם אסור. ואם של גורן נדר, ואם של גורן מותר, ואם סתם, אסור, ארה עליי כתרומה, אם qui tourment à l'ichka, Nada, à sourd. goren chalgoren, mouta. Vim stam, à sourd. Dieu ravi meilleur, biodormer. Stam teruma, bihuda, à Bagalil, mouteret. Shen anchegalil, makirin, tourment à l'ichka. Stam karamim, bihuda, moutarin. Ou bagalil, à sourd. anchegalil, makirin, et armé à koanim. Une mouche longue, mais c'est un seul principe qui va être. Ensuite, exprimé sous quatre, quatre exemples, avec « Stam nedarim lachmir » ou « Pirocham lachem ». On parle d'un cas, de quelqu'un qui interdit une chose, d'abord je prononce grossièrement, après je précise plus. Quelqu'un qui va prononcer une phrase pour interdire une chose, avec une phrase relativement floue, la michelle me dit « Oh, tant qu'on n'exprime pas, qu'il n'explicite pas quelle était son intention, ben on va considérer que sa phrase, elle interdit. » Ça, c'est Stam Satam. Il a, il a laissé la chose Satum, enfermée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Stam Nederim, il a fait un Neder Satum que tu devras donc interpréter, Léachmir, en Chomra, en, en ou Perusham, Léachel. Mais s'il si va expri, expliciter qu'en réalité, son intention, ce n'était pas sur cette chose-là, mais sur, autre chose, autre, sur une autre chose, et bien dans ce cas-là, son Neder deviendra permis. Et on va directement prendre le premier exemple de la Mishnah, Keïtzad, Comment se présente le cas « Amar are alay kebassar maliyah »« Je prends sur moi, cette chose-là sera comme de la viande salée. » C'est quoi la viande salée ?« Ou bien que une comme du vin d'oblation. » Alors sur ça on va dire, « Im shal shama im nadar assur. » C'est on dire d'abord que quand il parlait, qu'est-ce qu que tu voulais dire quand tu as dit de la viande salée C'est parce que les corbanotes du Batamikdash ont mis du sel, tu fais allusion à la, aux corbanotes qu'on fait sur le misbéach s'il si nous dit oui, à Sour, parce qu'elle a fait un éder, un à Kadosh, à Nadour. Par contre, Imchel Avodazara, il va non, je pensais parce que c'est la fête des cathos des là ces derniers temps, et que euh, telle fête, ils mettent de la viande salée pour le, sur la Vodazara, et j'ai pensé en fait à cette viande salée comme ça. Autant qu'on n'a pas le droit, de nous les juifs, d'utiliser la viande salée des goïms de alors moi aussi je m'interdis ce stylo. Eh bien dans ce cas-là, c'est moutard parce qu'on ne fait pas. Il faut nécessairement prononcer le Neder en, en le comparant à quelque chose qui est Kadosh du Batamidash, d'accord Sur un corban ou tout ce qui va au Batamidash. Et pas de la voix d'Azara. Et si Veim sa femme, il a dit Je sais pas. Il a dit, en fait, c'est un peu compliqué à comprendre qu'il a dit Je sais pas. Il a dit C'est vrai qu'il ne sait pas. C'est pas qu'il ne il sait plus qu'est-ce qu'il voulait dire. Il a dit Moi, j'ai lu dans la Mishnah que si jamais je veux m'interdire ce stylo, ouais, il a étudié il le cours d'aujourd'hui, mais avec une seule oreille, pas avec deux. Il a retenu que si jamais je vais comparer ce stylo avec la viande salée, ça va devenir interdit, mais c'est plus qu'est-ce qu'il faut dire, et je un peu embrouillé avec mes questions. Et là, il a dit, j'interdis comme ce que le, les rabanimes, ils vont dire. Qu'est-ce que ça veut dire Oh là Et donc, je j'interdis comme, comme la viande salée, et que les rabanimes, ils vont, ils vont dire. On dit, mais alors quoi Qu'est-ce que tu avais comme intention Tu pensais à... À la viande Maliar. Il, il a dit, je sais pas, moi, la phrase elle m'a plu, là j'ai voulu l'utiliser, j'ai l'utilisé. Je lui ce que ça implique, allez, je joue au poker, que, ouais, ça c'est Satam, il a laissé une phrase Stouma, il y en a qui, qui expliquent comme ça quoi, le... et donc il a laissé Satoum, et bien dans ce cas-là on va interpréter, écoute, si tu sais pas, et bien dans ce cas-là ce sera interdit. D'accord, dans le doute ce sera interdit, même pire que ça, c'est peut-être Betoura de Vadaï, il y a un petit qui parle de ça un peu longuement. D'accord. Même principe avec encore le deuxième cas de la Mishnah. Vous savez que le cherem, d'ailleurs, ça va être la de il a charamim. alors, c'est charamim, j'ai cherché la traduction. Chez le rabbin Zadok Khan, soit c'est l'anathème, soit c'est le dévoué. Dévoué dans le sens religieux de la chose, qu'on fait un vœu, on va le donner quelque part, on le va en faire en sacrifice. Le mot cherem, cherem ça veut dire que c'est une manière de sanctifier à Hachem, une chose. Mais ça peut être de deux manières. Soit parce que en fait, c'est sanctifié que plus personne ne va l'utiliser, soit au contraire, c'est sanctifié que maintenant, c'est plus dans le cadre des, des objets qu'on utilise, parce que c'est devenu cadeau cadre de Soit ça peut prendre le, la, la consonance, en fait, les Kohanim. Où on on, on l'exclut de nous pour le donner à Hachem, mais quoi, à HM, on ne veut pas laisser un terrain en friche. En fait, on veut le donner au Kohanim, ça s'appelle des Kharamé Kohanim. Et c'est justement ça la question. Quelqu'un qui a fait un frère -même. Alors là, Im, Alors maintenant, ça existe aussi de faire un kharamim pour les coanimes On va faire un kherem que, on va cette fois-ci, que. Euh... Ouais. Maintenant, c'est un peu délicat. C'est pour ça que je vous en revois le droit. En tout cas, le kherem, il, il peut avoir deux destinations, concrètement, à l'époque. Soit je le donne au le bétamique soit c'est un kherem que je vais donner au coanime Maintenant, pour le moment. Si je fais un khérem au batamikdash, le chant il devient kadosh, bien évidemment. Mais si je fais un kherem pour les Kohanim, alors là, j'ai l'obligation d'accomplir ma bouche, mon, mon engagement, ma parole, et de donner ce chant au Kohanim. Et pour le moment, c'est quelque chose que je fais un vœu et donc je peux faire rendre, faire un autre, un éder en comparant ça à un kherem que je donne au kohanim, en réalité. Ouais. Mais la finesse, elle est quoi Elle est qu'une fois que le, le, le champ, il est arrivé dans les mains des Kohanim, j'ai le droit d'en tirer profit. Et dans ce cas-là, il n'est plus interdit à moi. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui dit qu'il est harme Kohanim, mais dans le sens comme les champs qu'on a donnés au Kohanim, et dans ce cas-là, il n'a pas, pas interdit le, le champ. D'accord Et donc, si j'ai dit, mon stylo sera comme le chant qu que j'ai donné il y a deux semaines au Kohanim, quand je l'ai donné aux Kohanim, maintenant c'est devenu dans, dans leurs mains, il n'y a plus d'interdit de neder dessus mon stylo il, est devenu, il reste permis à utilisation parce que j'ai le comparé avec quelque chose qui n'est pas interdit. Ok Maintenant, ça c'est quand on explicite. Soit tu as dit que tu interdis interdit au que tu donné soit que tu donné et s'il n'a pas précisé de nouveau, ouais, il laisse la phrase floue, Asour, c'est interdit parce que dans le doute on interdit. réel, le même principe encore avec le Maaser. Ce stylo il sera interdit pour moi comme le Maaser. C'est quoi le Maaser Maaser quoi Maaser de l'argent tu donnes aux pauvres, tu as le droit d'en tirer profit. Tu as donné aux pauvres, tu récupères et t'invite à manger chez lui, il n'y a aucun problème. Alors, quoi, c'est quoi le maaser Le maaser béma Il y a vaccin avec le maaser béma. Quand tu as 10, 10 agneaux qui sont nés ce, ce, cet été là maintenant, tu vas prélever un, tu vas le rendre corban. Oh Là, le maaser béma, c'est devient un kadosh. Mais c'est dit, du... non, ça va être le maaser, le maaser que j'ai fait quand j'ai prélevé mes pommes. Donc, le maaser, tu donnes au Lévi, mais ce n'est pas kadosh. Le Lévi peut t'inviter à manger. Alors, on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais d'accord Donc, ça veut dire quoi quand tu dis maasser ma bon, j'ai entendu de profiter de mon stylo comme un ma masser. de quoi Are il sera pour moi comme le Im bema Si c'est pour un maaser, comme le maaser Behema, qu'il a prononcé si on veut. sourd, alors ce sera interdit. Mais Michel Goren, maintenant s'il a plutôt fait allusion au masser du Goren de ce qui qu'il fait rentrer dans sa, dans sa grange, alors, dans ce cas-là, moutard, c'est permis parce que là-bas, il n'y a pas d'interdit de Nedarim. Il n'y a pas. Même si tu l'as prononcé pour le donner à l'évim, tu as le droit d'en tirer profit. Donc, tu as, as, as, as comparé avec quelque chose qui n'est pas interdit à la consommation. Vim Satam, et si tu n'as pas précisé quelle était ton intention, assour. Ensuite, Aréalaï katrouma, même principe de nouveau. Ce stylo, il sera pour moi comme de la trouma. De quoi tu parles Im ketrouma talishkanadar, Si. Tu, euh, ton intention était la Trouma de la Lishka, la Trouma qu'on apportait dans la Lishka au Badamigdash où on faisait les, les récoltes des fonds. Alors là, l'argent qu'on posait là-bas, il devenait Kadosh, c'est en fait. on les amenait là-bas, c'est devenu Kadosh. Alors ça, c'est la Trouma de la Lishka, ça devient interdit à la consommation, à en tirer profit. Et donc, si tu compares ton stylo à la Trouma de la Lishka, alors c'est effectivement interdit. Par contre, Michel Gohan, si tu fais, euh, tu fais référence, à La trauma des, des agricoles que tu donnes au coanime, que tu donnes quand elle est dans ton gorenne, quand tu as engrangé ton relais, tu dois le donner. Alors, dans ce cas-là, même si ça a été interdit parce que c'est devenu la tourma, mais tu as le droit d'en tirer profit de la trauma. Tu n'as pas le droit de le manger, tu es bloqué, mais tu peux l'utiliser pour en faire toutes sortes de choses, pour aller faire du business. Tu peux donner au coanime, le il va te vendre. Il va te donner maintenant la trauma, aller la vendre au coanime et en tirer de l'argent si tu veux. Tu n'as pas le droit de la manger, mais tu as le droit d'en tirer profit. Et s'il n'a pas précisé quelle était son intention, il a ça, Satum. Dans ce cas-là, dans le c'est Asur, Divre c'est la vie Rabiudam, l'attention. Il faut faire un petit peu, quelques petites différences, quelques petites nuances. Tout dépend où tu te trouves. Stam trauma bihouda Asura. Une Trouma dans le, la terre de Yehuda, dans la région de Yehuda, la Judée. Alors effectivement, c'est interdit. Parce que là-bas, en et le, les gens vivaient proches du Batamigdash, ils y allaient fréquemment. Donc quand ils entendaient le mot trauma, ils pouvaient encore avoir la consonance de traumat Alishka. Donc c'est effectivement peut-être que si peut qu'il avait une intention d'interdire. Et dans le doute, tu interdiras aussi. Par contre, si les Bagaliles, si les en alors les gens du Galil ne venaient pas fréquemment au Batamigdash. Ils n'avaient pas, ils vivaient pas toute la réalité du, du Batamigdash avec les corbanotes Ils étaient beaucoup moins, moins impliqués. Et dans ce cas-là, quand ils entendent le mot Trouma chez eux, ils, font, ils pensent plutôt au Trouma agricole, parce que là, ils ont plein d'agriculture. Alors dans ce cas-là, c'est pour ça que Galil, dans, dans la terre de Galilée, Moutéret, c'est, elle est permise, ce qu'il a rendu comme une Trouma. Pourquoi Parce que les habitants de la, du Galil ne connaissent pas tellement c'est quoi la, la Trouma Ils avaient habité du Moshalaïm, et mais, mais, apparemment, ils le apparemment, ne le donnait pas, Maintenant, « Stam Kharamim » c'est Rabbi Bouddha qui continue qui nous dit « Stam Kharamim Bi Youda Quelqu'un qui a prononcé un cherem dans la région de Yehuda, de nouveau c'est permis. Pourquoi c'est permis Parce que là-bas, même si dans la région de Yehuda, on donne aussi des, des hérém au Bet, au bet, au bet malgré tout, il bah, y a un problème, cette mission, elle va, elle change peut-être d'avis. Alors, je continue la phrase, après on va en faire le point ensemble. « Stam Kharamim Bi bagelin Moutarine » Par contre, dans le Galil, c'est interdit, parce que quand tu prononces un frère dans le Galil, c'est sûr que ce n'est pas pour le donner au Kohanim. Pour quelle raison Parce que chez en galil Makirin Les habitants du Galil n'avaient pas l'habitude de faire des kharamim pour les Kohanim. Et donc, tout ce qui est de chez eux, je ne sais pas pourquoi en fait, <rire> c'est marrant parce que ceux qui habitaient dans le nord d'Israël, qui n'avaient pas de rapport avec le bet ils ne savaient même pas c'était quoi la Troumat mais malgré tout, chez eux, quand ils faisaient un chérém c'était pour le de nos b'temilash. Ça, c'est parce que c'était dans leur jargon, c'était leur manière de parler. Je ne sais pas exactement quel est le facteur qui a fait que c'était comme ça, en fait. Pourquoi les, les haramim en Yehuda, alors, c'était possible que ce soit avec intention de le faire pour les koanim, tandis que les haramim du, du, du Galil, c'était forcément pour le bétamigdash, d'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, souhaite une journée pleine d'atzlachakot.